Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de vision professionnelle en tant que coach et formateur. Comme tous les entrepreneurs, tu as besoin d'une vision. Et déjà, j'aimerais te décomplexer tout de suite par rapport à ça. Okay, moi, je savais qu'il fallait faire, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, j'ai passé pas mal de temps, on va dire. Et c'était pas facile parce que je suis quelqu'un très spontané et qui aime réfléchir à l'avenir, mais de manière fou, globale. Je ne suis pas artiste, mais un peu en mode artiste plutôt que genre en mode structuré. Donc, ce que je vais te partager, c'est un template que tu, peux pour, que tu vas pouvoir faire soit en mode scolaire, ok. et si tu n'es pas très scolaire, bah, commence quand même à noter quelques petits trucs. Et Après, ça va, nourrir ton, ça va planter une graine que ton subconscient va faire croître. Donc, laisse-toi des semaines, des mois et des années, les choses vont évoluer. Tu n'as pas besoin d'avoir une vision hyper claire pour développer un business à six chiffres. Hein euh, la preuve, j'y suis arrivé par contre, plus tu vas mettre de l'attention dans ça, plus tu vas pouvoir accélérer quand même ta croissance. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs à développer leur business et à vivre de leur passion. Donc, si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en description. On a un guide qui te Montre les neuf étapes qui nous ont permis, nous, de développer un business à six chiffres. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques, tu t'inscris, tu reçois le document immédiatement. Allez, let's go. Le template, c'est le qui, quoi, comment. OK Qui, c'est d'abord avec qui tu as envie de travailler en, en… Quels sont les clients que tu as envie de servir Ça, c'est hyper important. Est-ce que… Alors, il y a l'exercice du persona, certes, mais au-delà de ça, quel type de client t'énergise, te passionne ou tu te dis coach, j'ai une session de coaching avec ce client Ça, c'est hyper important. Tu ne vas pas avoir que des clients comme ça, mais plus tu vas tendre vers ça, plus tu vas mettre de l'attention, mieux ce sera. Deuxième qui, c'est avec qui tu as envie de travailler pour servir ses clients. Euh, quelle quel personne tu vas avoir dans ton équipe. Tu n'es pas obligé de salarier tout de suite et du coup tu peux avoir des prestataires. Et donc tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir 10 000 euros par mois pour commencer à recruter quelqu'un. Moi, quand, même quand je gagnais 1 000-2 000 euros, euh, j'avais déjà des assistants qui étaient euh, euh, à l'époque, euh, je crois, en Côte d'Ivoire, je ne me souviens plus. Et puis j'ai eu au Mali, à Madagascar. Euh, mon neveu m'a aidé aussi, alors qu'il avait 12-13 ans, je il m'aidait à faire des cartons. Mon épouse m'a aidé, bref. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent, euh, d'avoir un truc hyper structuré, mais cherche déjà à voir avec qui tu peux aider tes clients. Et ça peut même être des prestataires euh, euh, ponctuels. Donc ça, c'est le qui. Qui j'ai envie de servir, avec quel type de personne j'ai envie de travailler et qui dans mon équipe va aider à accomplir cette mission. Deuxième euh, point que j'ai envie de voir avec toi, c'est le quoi. Ok, qu'est-ce que tu fais en termes notamment euh, d'activité, euh, quel type de produit tu as envie de créer Quel type d'accompagnement tu as envie de créer Fais-toi plaisir et vois ce qui est bon pour tes clients, vois ce qui est bon pour toi. Donc, ça, c'est le premier quoi que j'ai envie de te dire. C'est qu'est-ce que tu veux faire Et le deuxième quoi, c'est euh, bah, quels résultat tu veux avoir Ça, c'est hyper important, notamment en termes de chiffre d'affaires, en termes euh, de euh, profit. Donc, quoi c'est quel type de produit et quel résultat Et troisième point, c'est le comment. Okay. Au quotidien, comment tu veux atteindre ces résultats Donc le comment, déjà, c'est euh, de réfléchir au temps de travail que tu as envie de dédier à ton business. Et ça, c'est important d'être euh, conscient du temps que tu as envie de passer. Donc moi, par exemple, je travaille pas le soir et le week-end et euh, je suis en phase là en ce moment de débloquer une demi-journée par semaine, notamment le mercredi pour passer plus de temps avec ma, euh, ma famille et ma fille notamment. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir petit à petit, travailler que quatre jours par semaine à partir de l'année prochaine et puis tendre vers ça. Donc ça, c'est mon temps de travail, c'est le comment. Voilà, je pas envie de travailler 60 heures. Je le faisais quand j'avais euh, 20 ans, je veux plus maintenant. Et le deuxième comment, c'est quelle activité tu as envie de faire et comment tu as envie de faire ces activités. Okay euh, tu regardes cette vidéo, ben, j'ai quand même envie de te dire, fais des vidéos, ça marche okay, euh, YouTube. Mais si vraiment tu as essayé et que tu n'arrives pas, bah fais un podcast, fais autre chose. Mais c'est important que tu fasses… En tout cas, au minimum, tu testes ce qui marche. Okay en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas juste dire, tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas dire, euh, non, je ne veux pas faire ça, euh, ça ne m'intéresse pas. Ta responsabilité, ton devoir, c'est de tester ce qui marche. Si les vidéos marchent, il faut que tu en fasses. Maintenant, tu n'es pas obligé de continuer à faire. Tu peux très bien faire 5, 10 vidéos et dire, ok, ça ne me convient pas ou vois quel type de vidéo tu aimerais faire. Euh, moi, par exemple, là, euh, en toute transparence, si je te partage les coulisses, je suis dans un Airbnb, j'ai loué sur euh, Airbnb pour deux jours. Et je tourne des vidéos. Et comment je fais les vidéos Je vais te montrer. Eh bien, j'ai des idées. J'ai une trentaine d'idées de vidéos. Et chaque jour euh, que je viens, je, je fais ça de manière linéaire. C'est-à-dire, tiens, je vais faire cette vidéo. Ça me donne telle idée. Et je le fais. Et cette vidéo-là, je l'ai préparée genre, euh, juste avant de la tourner parce que je suis quelqu'un de spontané, qui aime bien improviser. Et c'est hyper précieux pour moi de pouvoir m'exprimer euh, en fonction de mes dons et de, de ma personnalité. Alors que normalement, ce qu'il faudrait faire, hein, c'est de scripter euh, 30 vidéos, d'avoir tous les points, euh, peut-être même d'avoir euh, euh, là un prompteur et puis de lire. Et en fait, ce n'est pas dans mon énergie. Je pas, ça ne me plaît pas en fait. Donc, on ne peut pas me forcer à faire ça. Maintenant, attention, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que tu n'es pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Et du coup, même si je te dis qu'à l'instant T, c'est comme ça que j'ai envie de travailler, bah, je ne suis, suis pas fermé d'esprit. Okay Demain, peut-être que je peux avoir un assistant, une équipe et euh, travailler en mode plus militaire. Donc, je reste ouvert quand même. Mais tout en cherchant à, à t'améliorer et à évoluer, cherche aussi à comprendre comment tu travailles, qui tu es, euh, comment tu fonctionnes et du coup ça ça va te permettre d'avoir des super résultats donc voilà ta vision professionnelle je t'invite sur ces six points là à y réfléchir sur du court moyen et long terme et à chaque fois réfléchir à, avec qui, à quel client tu as envie de servir avec qui tu as envie de travailler euh, quel résultats tu veux euh, avoir alors justement je vais prendre mes notes j'en profite euh, parce que ça vraiment littéralement je l'ai inventé là il y a quelques minutes même si cette réflexion, ça fait des années que je réfléchis à ça, mais ce formatage-là, euh, je viens de l'avoir à l'instant. Donc, le quoi, c'est quel produit tu as envie de faire et quel résultat tu as envie d'atteindre. Et le comment, c'est quel est le temps que tu as envie de dédier à ton business, comment tu aimerais l'allouer, à quel créneau et quelle activité euh, que comment t'aimerais faire ces activités pour atteindre les résultats. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo euh, t'a plu, qu'elle va t'être utile. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Euh, si tu veux aller plus loin encore une fois, je t'invite à te procurer le guide euh, du système Ascension qui va te montrer les neuf étapes pour développer un business à six chiffres. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao